Bonjour, alors comme tous les jours il fait 90 degrés là, alors aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle Fashion Police Squad Parce que comme on peut le voir j'ai accès à la bêta Et évidemment comme je suis quelqu'un euh, qu'on appelle fashion hein, dans le milieu, je veux dire, vous voyez que niveau fashion je sais de quoi je parle pour commencer, on va aller dans les options. Voilà, et on va passer en 180p. Euh, alors... Eh, hey, la musique, elle est vachement forte un peu pour vous. Enfin, pour moi, ça va, mais pour vous... Euh... Voilà. Là, c'est bon, vous m'entendez mieux, non la, la musique s'est arrêtée. C'est pas grave, c'est parti Il fait super chaud et là que du coup en plus j'ai dû couper le ventilateur parce que sinon vous entendez... C'est la mort. Hein A message needs to be sent and it needs to be sent in style time to serve some good old fashioned justice je voulais traduire puis j'ai eu la flemme lol oh qu'est ce que ah ça y est Merde Attendez c'est un, un, un QRT Le suspect a 36 ans euh, Il a des cheveux gris euh, habillé tout en gris euh, Et c'est possible qu'il ait un chapeau gris euh, Et je crois que j'ai du rouge à lèvres mais je suis pas sûr Enfin je veux dire pour un mec qui est censé être que je l'ai pas trop Waouh wow. ça, ça fait bizarre parce qu'en vrai le jeu il est il est joli mais genre Enfin il a des graphiques originaux on va dire Je crois que j'ai gaspillé toutes mes, mes munitions là, à faire des conneries euh, pour tester. Oh. Hmm. Il a l'air d'être gris lui. Je m'y connais en gens gris. Effectivement, c'est le suspect. Il est narcoleptique. Oh. J'en veux pas de m'avoir jeté euh, à truc dans la tronche. Il oh, y en a un autre. Let's go. Ouh, il a l'air content. Il oh, y'a des trottinettes électriques. Je peux pas en prendre une. Oh. oh yes, on peut se donner un boost avec. Écoutez, je cherche les techniques de speedrunner, moi. Hein. Je regarde s'il n'y a pas des, des petits trucs cachés. Allez, non. Oh les, Ok, les nœuds papillons, ça me donne de l'armure. J'ai paniqué quand j'ai dû recharger. Oh, je vous érecte, monsieur. Oh, mince Euh, oui. J'ai trouvé un cocktail. Bah, ouais. enfin Moi, je le fais souvent quand je suis dans la rue. Mais, il a respawn. Un jour, j'ai trouvé... Enfin, euh, il y avait un bonbon par terre. Et genre, j'ai fait un pari avec un mec qui m'a parié que je le mangerais pas. Je l'ai fait. J'ai été un peu malade Mais après ça allait mieux Ok je dois investi euh, Je dois investir dans Dans Roadblock Je dois enquêter dans Roadblock Oh Swag swag Ah je dois trouver des petits ciseaux Ok je dois trouver les ciseaux rouges Pour vous découper Alors en vrai, moi je me retrouve face à un truc Comme ça IRL je saute par dessus hein. Bon, nous revoilà. Alors, la première nouvelle, déjà, c'est qu'il y a des sauvegardes. Je sais pas où ça a sauvegardé. On va le découvrir de suite. Il y a des sauvegardes. Vraiment, l'été, c'est un peu une saison pourrie. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. J'ai dû attendre le lendemain. Pour pouvoir, du coup, attendre qui fasse plus frais parce que tu sais dans le ventilateur j'ai environ 6 ventilateurs et ça chauffe quand même trop des... ça me fait bizarre parce qu'il y a des objets je me dis comment ça se fait qu'ils sont pas en 2D Ah ouais, ça y est, j'ai le checkpoint. En fait, je les ai juste à côté. That's a crime I'll never commit. Ah, j'ai trouvé un easter egg Ouais... Je suis content. Ça, ça me rapporte rien du tout. C'était pour voir un mec en slip, mais... Euh... Oui, je vois le fire hydrant. Mais ils me font super mal là. Oh les ciseaux rouges! Ils sont affreux par rapport au reste du jeu, ils sont affreux. Voilà pourquoi en bas ils sont bien dessinés, mais là ils étaient pas beaux. Oh non, il y a plein de suspects qui arrivent yeah. oh yeah, wow. yeah. yeah. oh yeah, J'ai envie de lever la main avec eux mais c'est qu'il y avait du monde alors! Allez, je viens couper le ruban! Ouais! Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est un boss? J'espère que c'est Non, c'est un nouvel ennemi. C'est un... un connard en trottinette. Comment on l'appelle dans le Ok, lui il faut lui tirer le rayon laser dans la tronche. Je crois que je le préférais quand il était en verre fluo finalement mais... Yeah. Yo yo yo Il m'a fait assez mal. On va garder l'autre, on va pas le prendre parce que euh, si je repasse par là, je sais que j'en aurais peut-être besoin. Oh ah. hell no, I ain't that. Oh, là il est parti. Et après on vient me, on vient me parler de style alors que le mec il est habillé comme ça en vert fluo. C'est quoi ça en haut il Y a un truc en haut. Je sais pas à quoi ça servait l'armure. La. la montre, mais je suis content de l'avoir, écoutez. Oh. Oh. Oh. Oh. Les mecs en trottinette, ils me font peur un peu. Genre, ils sont violents. Ah. Mais Il y en a deux wow, bro. Wow, bro. Wow. Par contre, il un seul mec qui a fait toutes les voix là, de tous les personnages, alors c'est un peu bizarre. Vous pensez que là, il y a moyen de se... Ce... se softlock Pas envie oh, de tester. Oh non, il y a trop de criminels Alors appuyez sur, sur Q pour activer le slap euh, power aucune idée à ce qui s'est passé. Ok, en fait, je crois que quand je remplis la barre de fob tout en bas, je peux aller gifler, euh... gifler les gens. Je peux devenir un dieu, en fait, être invincible, tout ça. Avant de partir, il a pas un secret par là Ah, ma voiture Oh, mon dieu Est-ce qu'il faut que je frappe tous ces gens Magnifique. Là, normalement, dans les jeux comme ça, c'est le moment où le jeu, il crache, en fait.